Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver. On va parler de Joe Biden. Vous savez, il a été, euh, je dirais, interpellé à un moment donné par Donald Trump, qu'il l'appelait Sleepy Joe. C'était pas très gentil de sa part. On voit vraiment qu'il est tout sauf Sleepy, tout sauf endormi, puisque coup sur coup, il, a, il vient de mettre euh, trois plans, je crois pour pratiquement 6 000 milliards, euh, des plans budgétaires. Euh, Pouvez-vous nous en dire un peu plus Joe Biden est en train de dévoiler son agenda et en même temps de satisfaire les promesses électorales qu'il a faites. Euh, et il frappe très fort. Euh, on dit de temps en temps que la différence entre un film américain et un film européen, c'est que les Américains font des histoires simples avec de gros budgets, tandis que les Européens font des histoires compliquées avec des petits budgets. et oui, c'est excellent. Il excellent. frappe fort avec 6 000 milliards, comme vous dites, qu'ils mettent sur la table. Euh, jamais une telle chose n'aurait été possible sans l'interaction qu'il y a entre les gouvernements et les banques centrales. Une partie sera financés par des emprunts, eux-mêmes financés par la Banque centrale Il y a aussi des hausses d'impôts. Donc, c'est vraiment un très gros plan qui est en train d'être mis en place. Alors, vu de la planète Mars, on a l'impression que ces trois plans sont un peu hétéroclites. Est-ce qu'il y a une co cohérence entre ces plans Oui, on sent qu'il y a une cohérence et aussi qu'ils se complémentent les uns des autres. Euh, disons qu'il y a trois plans pour à peu près 2000 milliards chacun, je, je schématise. Le premier plan est un plan de soutien, euh, le American Rescue Plan, pour aider les familles qui, sont encore, euh, qui souffrent encore de la pandémie avec des, des chèques qui leur sont octroyés pour passer cette période. Euh, Celui-là il est financé entièrement par de l'emprunt. Ensuite, il y a un deuxième plan qu'on appelle le American Jobs Plan, qui lui est un plan d'investissement et vraiment de relance. On l'appelle aussi le plan d'infrastructure. Et puis, en fait, il y a un troisième plan qu'on appelle le American Families Plan, qui, lui, est un plan de redistribution et de nouveau vers les familles, euh, disons, les plus, euh, les plus défavorisées pour l'instant. Et donc, on a vraiment cette cohérence entre ces, ces trois plans. On peut aussi considérer, Jérôme, que ce plan est un peu normal, vu qu'aux États-Unis, ils n'ont pas d'État-providence. Il n'y a pas d'État-providence et je pense que ça fait partie, d'ailleurs, c'était un des engagements de Joe Biden pendant sa campagne, ça fait partie des engagements de Joe Biden de petit à petit euh, aider ce type de, de, de famille par euh, par d'un plan comme ça. Alors Jérôme, on a lu dans la presse que ces plans auxquels vous faites allusion vont être financés notamment par l'impôt, Alors notamment l'impôt des sociétés qui augmenterait. Ça, ça étonne beaucoup de gens parce qu'aux états unis on sait que le citoyen et les sociétés sont rétives à toute forme d'augmentation des impôts. Comment est-ce possible Est-ce qu'il va, il va pouvoir euh, augmenter les impôts De nouveau, le premier plan sera financé par de l'emprunt. Euh, mais comme vous le dites, les deux autres plans sont financés par de l'impôt. Le plan euh, le American Jobs Plan, le plan d'infrastructure et d'investissement, sera financé probablement par une hausse d'impôt des sociétés. On va passer de 21 à 28%. On va aussi euh, empêcher les entreprises ou tenter d'empêcher les entreprises de faire des transferts fiscaux vers, vers disons, les pays où les taux d'imposition sont les plus bas. Euh, quelque oui, chose que, de paradis fiscaux. Quoi. Oui, que Trump avait essayé de faire mais qui n'a finalement pas vraiment réussi. Euh, et puis alors le, le troisième plan, le, donc le plan le American Families Plan, lui il sera financé par notamment une augmentation du, de l'imposition des plus-values sur le capital et on va ramener le taux d'imposition de la plus-value sur le capital au taux marginal d'imposition sur le revenu qui est un taux assez élevé, à peu près de 40% aux États-Unis et c'est une des mesures qui permettra de financer ce plan-là. Alors ça, c'est la volonté de Joe Biden. Encore faut-il qu'il passe le, le cap du Congrès. On sait, le Congrès, aux États-Unis, ce n'est pas vraiment une chambre d'enregistrement. Hein. Non, comme vous dites, euh, probablement que ces plans pourront être votés à la majorité absolue. C'est pour ça que ça va prendre du temps. Mais même euh, au Congrès, la majorité au Sénat est très mince. Il suffira d'un démocrate... Euh, qui votent contre ce plan pour que ce plan doive être remis en cause. Et donc ce sera une longue négociation probablement, et que toutes les mesures que M. Biden veut faire passer ne passeront pas. Mais on voit la structure, on voit ce qu'il veut arriver à faire, euh, et donc on lui donne une chance à ce que ça, ça, ça réussisse. Euh, probablement que ce sera pour le deuxième plan, à partir du mois d'octobre de l'année prochaine, qu'on peut espérer un vote au Congrès. Alors Jérôme, j'imagine que sur le plan boursier, euh, ces plans vont avoir un impact, notamment pour les actions liées aux infrastructures Effectivement, euh, ces plans de dépenses et d'infrastructures vont probablement plus toucher les entreprises liées à l'économie réelle qui sont souvent des entreprises de plus petite capitalisation, surtout quand on les compare aux GAFAM qui sont devenus des géants de, de 2000 milliards de valorisation, ici on touche plutôt l'économie industrielle, locale, euh, les entreprises énergétiques, des matériaux, de l'industrie euh, qui seront probablement plus favorisées par ce type de dépenses. Alors ça c'est l'angle je dirais où la vision positive, on pourrait aussi imaginer que ça pourrait être négatif dans le sens où on vient de le dire, vous venez de le dire, il va, Joe Biden veut augmenter l'impôt des sociétés mais ça c'est pas bon pour les profits effectivement euh, cette augmentation du taux d'imposition va se faire ressentir dans, dans les profits euh, on s'attend à une hausse de, de, des profits à partir de 2022 sur la base de 2021 et d'après les premières estimations qu'on a vues, euh, ce plan pourrait toucher les profits à hauteur de 8% euh, mais alors probablement que tous ces 8% ne seront pas ressentis dans les profits puisque les entreprises vont bénéficier de dépenses supplémentaires par le gouvernement et par d'autres entreprises. Et donc de ces 8% je dirais d'impact sur les bénéfices causés par ces hausses d'impôts, probablement que la moitié euh, arrivera réellement à toucher les, les bénéfices des entreprises. Alors dernière question Jérôme, qu'en est-il des GAFAM C'est vrai que les GAFAM tout le monde en parle. Les... Ça a été un peu le carburant de beaucoup d'indices boursiers ces dernières années. Est-ce qu'il faut les oublier Qu'est-ce qui va se passer pour les GAFAM Les GAFAM seront probablement plus défavorisées par euh, les hausses d'impôts que les autres entreprises industrielles. Parce qu'en général, ce sont celles qui transfèrent des profits dans les entités euh, je dirais, où elles sont moins taxées. Et probablement que si cette mesure est mise en place, ce seront les GAFAM qui seront les plus touchés par ça. Euh, aussi, la rotation sectorielle qu'on voit en bourse qui favorise les entreprises industrielles, bah, défavorise plutôt les GAFAM. Mais les GAFAM bénéficient d'une tendance structurelle, la digitalisation qui est tellement forte, que mon avis elles vont continuer à performer. Simplement, elles devraient performer moins bien que ce type d'entreprise industrielle plus locale, de plus petite taille. Merci Jérôme, très clair. On comprend mieux maintenant les plans de Joe Biden. Merci encore. Merci Hamid.